Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle eh bien, je suis en, en présence de Steven qui fait du JJB. Bonjour Steven, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui bien sûr. Salut Kevin, bah, je m'appelle Steven, je suis pratiquant de JJTU brésilien. Euh, j'ai commencé ce sport en 2014. Donc euh, voilà, j'ai commencé euh, au début avec un, sans trop de, de prétention, donc euh, pratiquant loisirs. Et voilà, au, au fil des années et après, euh, après avoir discuté avec, avec mes profs, etc., voilà, j'ai décidé effectivement de, euh, de, de, de lancer les démarches pour pouvoir performer dans, dans ce sport. OK. Donc, quels étaient toi Dans quelle situation Quel problème est-ce que tu vivais Alors, les problématiques que je vivais, euh, moi, je ne voyais pas ça sur l'aspect euh, psychologique. du moins je pense que soit j'étais dans le dans le dans la, je voyais pas ça dans le sens où euh, j'en avais pas conscience effectivement moi euh, en fait moi il y a toujours en fait j'étais toujours moi euh, je voyais toujours les choses de deux de, de manières c'est à dire l'entraînement et la compétition voilà ouais. à l'entraînement ça se passait plutôt bien c'est à dire que voilà le voilà on me disait plutôt que j'étais plutôt bon mais coach je me disais que j'étais plutôt bon euh, après arrivé sur mes premières compétitions je me suis rendu compte qu'il y avait un, un décalage qui était énorme entre le, le, le monde de l'entraînement et de la compétition et euh, j'ai essayé de trouver les clés euh, pour performer justement dans, en, en compétition parce que j'ai un peu de mal là-dessus. Bah, clairement, sur les, les premières compétitions, on va dire, c'était pas du tout ça. Donc voilà, manque d'expérience et également euh, j'ai pu voilà, constater qu'il y avait un travail mental à faire. Oui voilà, J'ai euh, fait des petites recherches, je suis allé voir ce qui en faisait, ce qu'ils faisaient à différence entre les, les champions et les gens qui ne performaient pas. Et voilà, après, je suis tombé sur l'Académie de la haute performance. C'est comme ça que je, voilà, je vous ai contacté. On a eu un premier échange et puis tout de suite, euh, je me suis dit, ouais, je, vais, je vais dans la bonne direction en, ouais. en, en travaillant avec vous. Quoi. Et, et comment ça se traduisait Ça se traduisait ces problématiques en, en compétition et, et à l'entraînement, ces problématiques que tu avais Ma problématique à l'entraînement, euh, bah à l'entraînement il y a des choses qui passent c'est à dire des, des combats tout se passe bien et effectivement comme indiqué en, en compétition ça se passe moins bien parce que voilà, c'est le monde de la compète mais euh, sur les points clés c'est l'aspect mental voilà on a fait tout un travail nous là justement sur les dépôts sur les peurs moi j'avais la peur de décevoir la peur de effectivement de, également de, de, des blessures mais également sur des, des aspects très de caractère que, que je me rendais compte que je n'avais pas et que je voulais absolument avoir. Et Puis nous, on a pu voir que c'était euh, contre-intuitif, ce n'était pas la bonne approche. Donc, euh, avec tout ce travail, euh, bon, moi, ça m'a permis de, de, de, de me débloquer, mais ça, ça s'est matérialisé vraiment comme ça. À savoir, euh, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, on se met une pression monstre. Et, euh, voilà J'ai pu voir que ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Et voilà, un peu comment ça s'est maté matérialisé. Quoi. Ok, bah, écoute, top. Et justement, tu as fait appel à l'académie. Comment s'est passé ton, ton accompagnement ah, Super, franchement, super. Euh... Ah, alors, Effectivement, toi, Kevin, on a pu, euh, on a pu échanger euh, d'abord euh, sur une, longue une première longue séance sur ce concept de la dépôt, je pense, euh, des polarisations, qui est le concept clé, euh, un des concepts clés du moins de l'académie donc tu m'as très bien expliqué ça ça a été euh, première grosse séance une révélation euh, révélation pourquoi parce que voilà après avoir fait le la, la première séance de dépôt j'ai vu tout de suite euh, tout de suite les, les, les, les résultats apparaître tout de suite des résultats apparaître donc euh, donc voilà accompagnement explication euh, des concepts clés chaque jour. ce qui est bien c'est que en fait euh, vous laissez le temps c'est à dire que tu m'as laissé le temps de, entre guillemets digérer euh, dirige, digérer chacun des exercices qu'on avait fait donc ça c'était plutôt bien et après voilà tu m'as dit à côté fais ci fais ça mais euh, mais voilà très bien organisé puis et puis, euh, et puis euh, voilà j'ai vraiment apprécié les, les, les travaux qu'on a pu faire ensemble quoi. ok ben bah, écoute top et en termes de, de résultats qu'est-ce que tu as obtenu en termes de résultats euh, en termes de résultats pour moi j'ai déjà une, une victoire dans le sens où je sais dans le je suis dans le bon sens voilà comme tu disais l'essentiel c'est pas d'avoir les résultats moi mon objectif effectivement c'est d'être euh, sur la, la première place des podiums à chaque à chaque championnat mais euh, effectivement au delà de ça euh, et je pense que voilà c'est c'est vraiment la, la, la meilleure approche c'est de voilà c'est plutôt l'état d'esprit et, et et la personne qu'on qu veut être, je pense que voilà, ça, ça, ça c'est vraiment un, un réel objectif parce que c'est un truc qu'on peut garder, garder dans le temps et voilà, qui, qui va perdurer beaucoup plus longtemps que, les, que, les, que des médailles, etc. Donc euh, moi, en termes de résultats, aujourd'hui, c'est sûr, moi, j'ai fait des, des grands pas dans le sens où j'ai commencé à développer certains traits de caractère, enfin, que j'avais au fond de moi, mais sur l'attitude, sur, le, sur les pensées et sur, sur comment je vois, je vois les choses effectivement là pour moi c'est il y a déjà des choses qui sont qui sont matérialisées quoi. ouais et d'ailleurs tu as fait une une compète, là, dernièrement. Ouais, la dernièrement comment euh... ah, bah, exactement par à cette compète. exactement alors une compète euh, championnat d'Europe championnat d'Europe bon voilà euh, effectivement je commence et moi il y avait un truc effectivement c'est le c'est aller tout et donner vraiment moi on a travaillé beaucoup sur l'agressivité effectivement l'agressivité que qui me manquait en en compétition et tout de suite, le gars, euh, voilà, j'ai perdu sur, sur une erreur que moi j'ai fait. Mais le, le gars en face, en fait, j'étais tellement agressif que la personne en face n'a rien pu faire. Moi, j'étais sur l'attaque, attaque, attaque, lui, il n'a rien pu faire. Et voilà, moi, je, je me suis même moi-même étonné. Moi, je me dis, en fait, voilà, t'es es un animal, t'es sauvage sur le moment. Et franchement, là, euh, après coup, en plus, il y avait les, les gars autour qui me coachaient et tout. Ils me disaient, bon, c'est dommage, t'as perdu. Mais en fait, j'ai perdu sur une, sur une erreur que j'ai fait moi-même. Je J'aurais pu avoir le combat, mais sur le combat, je suis vraiment, vraiment très content de, de, de la performance que j'ai faite. En plus, voilà, c'était une compétition voilà, qui était quand même à, à haut niveau, au niveau des championnats d'Europe. Donc, euh, tout le travail que j'avais fait avant sur la dépôt justement de, de l'arrogance, euh, la dépôt inverse, un, inversée sur l'agressivité, sur etc., certains, sur à 100%, ça m'a aidé. Et sans ça, je n'aurais pas fait la, la prestation que j'ai faite. Ok, bon, bah écoute, euh, top, top par rapport à, à, son, à ce retour-là. Euh, dernière question, euh, est-ce que tu recommanderais ce, bah, ce programme de l'Académie à un, un sportif, à un athlète euh, qualifié Ouais, ouais. ne serait-ce sur, le, sur le, la, la manière dont, dont on se comporte et enfin, voilà, les, les traits de caractère qu'on va développer, moi, je, je le recommande. Euh... Voilà, pour, pour ce point, mais également sur le, le, le temps, comme, ouais, comme on a pu échanger. Je pense que si on n'avait pas fait euh, tout ce travail, ouais, on a commencé euh, fin décembre, ça fait décembre, janvier, trois mois, sur trois mois. Pour moi, c'est trois mois, ouais, j'ai gagné cinq, euh, peut-être dix ans, cinq ans minimum, je pense. En fait, c'est difficile à quantifier, mais euh, tout de suite, boum, en trois mois, tu, tu passes un cap et c'est vraiment, vraiment impressionnant, quoi, donc… Euh, à vrai dire, on va se faire accompagner par des gens qui ont de l'expérience. Euh, voilà, l'académie de la, la haute performance c'est vraiment le cas. Voilà, en toi, Kevin, on sent que c'est vraiment t as, t as un professionnel, tu connais ton métier, tu sais orienter, tu es à l'écoute. Et voilà, tu as vraiment euh, répondu à mes attentes. Donc moi, je, ré, je recommande fortement effectivement le, cet accompagnement. Quoi. OK. Et eh ben écoute, je te remercie en tout cas pour, pour ton retour. Et puis, Merci bah, à écoute, toi. je te souhaite dans tous les cas bonne continuation et puis euh, plein de victoires dans, dans tes prochaines compétitions. Merci à toi pour l'accompagnement, Kevin, et puis voilà, c'était un, un vrai, un vrai plaisir.